Je pense que personne n'avait vu venir la gravité de cette crise énergétique et je pense que ce n'est que maintenant que nous prenons conscience de ce défi énergétique considérable. Cette crise de l'énergie, eh il faut de même que nous prenions conscience du fait que nous sommes sur une planète limitée, que les ressources en énergie telles qu'on les exploite actuellement sont limitées. On a mis 600 millions d'années pour faire la réserve de pétrole existante, on vient d'en brûler déjà une bonne partie en un siècle et si on continue, on mettra moins d'un siècle à brûler le reste. Alors comme le, cette énergie avait été vendue très bon marché, on a bâti un type de civilisation sur une forme d'énergie très pratique et très bon marché, comme si elle était inépuisable et brusquement on s'aperçoit qu'elle n'est pas inépuisable.